Bonjour Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau type de vidéo, ce sera pour un canicross. Canicross de 6,3 km et je vais courir avec Jessie, qui n'est pas mon chien parce que j'ai eu une, un problème de vaccin avec un de mes chiens. Il y a un nouveau vaccin qui n'était pas obligatoire à ma connaissance, que je n'ai pas, et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a prêté, un ami qui m'a prêté un chien. Donc, euh, ouf, je peux faire la course. Donc voilà, bah écoutez, le départ est dans 10 minutes. Moi je vais aller sur la ligne de départ, l'équiper avec son harnais. Et puis on va aller sur ça. Allez, c'est parti ah, Tu viens là un jour de migraine, c'est pas bien <rire> Allez, 10, 9, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 1, Tu t'es au stand. Allez, au stand Allez, allez, Allez, Allez, Allez, Allez, Allez, Allez, Allez, Allez, Allez, Allez, Allez, Ça va Allez, allez c'est Bon, on est au troisième kilomètre et j'ai ma chienne qui commence à... à faiblir un peu. On y a des débat. Là, vous voyez. Et une dernière règle, c'est qu'on est obligé d'être derrière le chien. Donc, je peux pas accélérer. Mais quelque part, ça me va bien, parce que je suis un peu sec. Ça va trop vite pour moi Allez vas ouais, Allez, ici Allez, à droite Cinquième kilomètre, la chaîne est séchée. Dans les descentes, ça va, mais dans les montées, y a plus personne. Allez Allez, gauche Gauche Allez, bien Allez, devant Allez Et voilà Bon, moi bon. moins... Ça va Voilà, voilà Allez Allez Allez Allez, défis On y va, mes mères Allez, on y croit Allez Voilà On a trouvé un lièvre Allez C'est parti Feu Go Allez Devant Tu regardes l'énergie Bon, en fait... Euh... La chienne a euh, horreur des montées. Voilà. Et qu'il y a une montée, ça marche. <rire> Mais bon, hein. On va pas la traîner, hein. Merde. Hein, Bibi Allez, on y va Allez, on y va, on y croit Allez Allez Allez, Allez <rire> <rire> À droite À droite, à droite. Là Allez Putain. Allez puis j'ai pas le droit tête devant toi mes mères Allez Allez Allez ici. Allez C'est fini mes mères On y va À gauche Allez à gauche Allez à gauche Voilà Allez Allez on y va Devant, devant, devant Devant, devant, devant Allez -y. Allez Allez Allez Allez à droite À droite Allez voilà. Allez Super, merci. Merci. Merci. merci merci Eh bien Super D'accord Eh bien, la pétition Eh bien, la même Regarde moi ça, oui Bravo T'es bien mon petit tour. Et voilà ce petit canicross est terminé, une petite demi-heure. J'aurais pu faire un petit peu plus si la chaîne avait voulu courir un petit peu dans les montées. Mais c'est pas grave, on a pris du plaisir, c'était cool. Et euh, du coup au passage je vous présente Vincent. Euh, salut Donc Vincent vous le verrez euh, dans quelques mois maintenant. Parce qu'on va faire le GR20 ensemble, c'est avec Vincent que je vais le faire. Voilà, maintenant que je l'ai dit, bah, du coup il ne peut plus reculer <rire> On est obligé de le faire ensemble maintenant, hein. du coup, engagement, engagement, très important l'engagement Et euh, voilà, donc c'était tout pour ce petit canicross, j'espère que ça vous a plu Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires euh, Si ça vous intéresse que je vous donne des petits conseils au sujet de ce domaine, le canicross bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà, ça peut être un thème de vidéo euh, en plus sur la chaîne, voilà, comme si on n'y avait pas assez de sujets à traiter dans le trail voilà. Euh, on se dit à plus tard, bye bye, bientôt, ciao ciao